Bonjour tout le monde, c'est Adjoa, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons voir la conjugaison du verbe vivre au présent, au passé composé, à l'imparfait de l'indicatif et au présent de l'impératif. Alors le verbe vivre est un verbe irrégulier, oui, c'est pour ça que j'aimerais vous montrer sa conjugaison. On commence par le présent. Je vis, tu vis. Il vit, elle vit, on vit. Alors attention, à la fin des formes, les consonnes ne sont pas prononcées. Oui, on ne prononce pas je vis ou tu vis ou il vit. Non. On continue avec nous. Nous vivons. Oui. Vous vivez, ils vivent, elles vivent. Je répète les formes. Je vis, tu vis, il vit, elle vit vie, nous vivons, vous vivez, ils vivent, elles vivent. On continue avec l'imparfait de l'indicatif. Pour obtenir le radical de l'imparfait, on va prendre la forme de la première personne du pluriel au présent. Oui, alors on a déjà vu cette forme, c'est nous vivons. Et maintenant, on va enlever le ONS à la fin, la terminaison. Oui, et notre radical, c'est donc vive, V, I, V. À ce radical, nous allons ajouter les terminaisons de l'imperfait qui sont pour je, AIS, pour tu, AIS aussi, pour il, elle et on, AIT, oui, pour la troisième personne du singulier, pour nous i -O -N -S pour vous, IEZ et pour il, elle, au pluriel, A-I-E-N-T. Voici les formes du verbe vivre à l'imparfait de l'indicatif. Je vivais, tu vivais, il vivait, elle vivait, on vivait, nous vivions, vous viviez, il vivait, elle vivait. Et tout comme pour le présent, les consonnes à la fin des formes ne sont pas prononcées. Je répète les formes. Je vivais, tu vivais, il vivait, elle vivait, on vivait, nous vivions, vous viviez, il vivait, elle vivait. On continue avec le passé composé. Le verbe vivre est un verbe irrégulier, donc son participe passé est aussi irrégulier, oui, et son participe passé c'est vécu ce n'est pas un verbe qu'on appelle en allemand un reussien verbe oui. on va conjuguer le verbe vivre avec l'auxiliaire avoir, donc on dit au passé composé j'ai vécu tu as vécu, il a vécu, elle a vécu, on a vécu nous avons vécu vous avez vécu attention à la liaison oui, ils ont vécu, elles ont vécu. Je répète les formes. J'ai vécu, tu as vécu, il a vécu, elle a vécu, on a vécu, nous avons vécu, vous avez vécu, ils ont vécu, elles ont vécu. Maintenant, au présent de l'impératif. Alors, la première personne de l'impératif, c'est quand on s'adresse au tu. Oui, donc on va prendre la forme de la première personne du singulier au présent. C'était la forme « je vis ». On dit tout simplement « vie ». Oui, encore une fois « vie ». La deuxième personne de l'impératif présent, oui, on s'adresse au « nous » en fait. Oui, et... Euh Bien sûr, on est inclus dans ce « nous ». On prend la forme de la première personne du pluriel au présent. C'était la forme « nous vivons » et on dit tout simplement « vivons ». Maintenant, la dernière personne de l'impératif présent, on prend la forme de la deuxième personne du pluriel au présent. Cette forme, c'est « vous vivez ». Donc, on dit « vivez ». Vous voyez, quand on s'adresse à un groupe de personnes ou « quand c'est le vous de politesse. Je répète toutes les formes de l'impératif présent. Vie, vivons, vivez. Sans conjuguer sur le même modèle les verbes revivre, survivre. Alors vous connaissez sûrement survivre euh, dans le cadre de l'expression survivre à un accident. Par exemple, survivre à un crash aérien. Et vous avez d'ailleurs les noms en survivant et une survivante qui sont dérivés de ce verbe. Oui. Maintenant, quelques exemples. Avec son salaire d'avocat, il vit au jour le jour. L'expression « vivre au jour le jour » signifie vivre seulement en prenant compte du jour présent sans se soucier du lendemain. Deuxième exemple. Avant, nous vivions à la campagne. Encore un exemple. Cette femme a vécu un événement traumatisant. Dernier exemple, vite ta vie sans t'occuper des autres. Oui, pourquoi pas Alors voilà, c'est tout pour cette vidéo concernant le verbe vivre, au présent, au passé composé, à l'imparfait de l'indicatif et au présent de l'impératif. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à la partager avec